Quels sont tes conseils pour avoir de bonnes relations avec ses voisins Je ne sais pas si c'est mes conseils à moi, personnellement, je pense qu'il y a des règles de savoir-vivre à suivre, qui sont communes à tout le monde. Il faut éviter de trop faire de bruit, c'est important notamment à certains horaires d'éviter d'être bruyant, il faut respecter les autres, tout simplement, et éviter de se traîner ses affaires, euh, d'être euh, très désordonné à l'extérieur, en tout cas de chez soi, bon, <rire> ça passe encore. Puis il faut, euh, faut être correct, euh, pas se balader euh, tout débraillé, euh, en pyjama, euh, avoir quand même un, un minimum de respect pour les autres. Mais moi je trouve que c'est important aussi de se parler tout simplement. Pour avoir vraiment des bonnes relations, il faut essayer de mettre un petit peu d'ambiance dans le quartier.